Guten Morgen alle identités aujourd'hui les longishma Avraham Mordechai ben Isaac ben Fanny si vous aussi des une prochaine judith 50 que nous étudions un segment de ketan per g mishnahat edman yechin eta mitaberchov shelo lehagil eta isped velo shalnashim leolam yipnei hakavod nashim bemoed on continue avec les lois de Havelout pendant la Quand de Shalom, il y a un enterrement pendant Khalamoued, comment se comporter D'un côté, c'est fait, il faut être joyeux. D'un autre côté, quand on est pour le moment sur le coup, là, tout de suite devant le défunt, ce n'est pas le moment de se mettre à danser. Alors, euh, il faut, on va avoir, du coup, il faut trouver un équilibre, faire un petit peu dacte, de, de deuil, le temps que le défunt il est encore là, le temps qu'on enterre, et puis après on arrête tout, bien évidemment, comme on l'a a vu hier, que dès qu'on a fini, on se partage, on se, on se disperse. Maintenant, n'manicheh na la Mishnah enseigne que à quoi moed, on mettra pas le le comment dire le, le cercueil, le, le lit de mort, enfin le, le cercueil, on ne on le mettra pas à Barichov dans la dans la rue. C'est à dire quoi Sur le, il y avait une place parce qu'on avait l'usage comme c'est fréquent aujourd'hui qu'on fait des des spédim, on réunit les gens, on pose le défunt et on se fait on fait des spédiim devant lui. Mais là il ne faut pas, on va pas mettre le le, le, le, on va pas le poser donc le, le, le défunt, on va pas le poser ici dans la, le, dans, sur la place, pour qu'on se mette à, chez larguer la tête afin qu'on se mette pas à prononcer trop de espédim. parce qu'il faut, on est triste, d'accord, on est triste, mais il ne faut pas s'attrister encore plus. Et si on va se mettre à parler de, de, de, de la personne qu'il avait et comme il était bon, comme il était, du coup ça va éveiller trop de pleurs, on veut pas, que, on veut pas que ça pendant le mois, d'accord? Et ensuite, la Misha continue, on dit dans Zanzi, « Nashim le Alors, ils avaient un usage, c'est plus en vigueur aujourd'hui, mais on ne faisait pas des espédimes non plus trop longs pour les femmes. On faisait peut-être un petit espède, mais en tout cas, on ne mettait pas la et on se mettait à faire des espédimes pendant très longtemps. « Les Olam » pas que pendant Kalamuel, même en jour de Chol, pourquoi ?« mi à akavod » à cause de l'honneur. Quel rapport avec l'honneur ben, C'est très simple. Il y a, c'est très original même d'ailleurs, je suis étonné, mais qui a, la elle en parle, qu'il y a les femmes qui, quand si elles décèdent pendant qu'elles avaient leurs règles, il est possible encore du sang qui va couler pendant qu'elle va, qu qu va être déjà décédé Et du coup, ça fait pas qu'à vous imaginez bien, les vêtements, le linceul blanc qui vient devenir rouge, c'est pas du tout. Donc du coup, on fait pour aucune femme comme ça, on va pas dire à elle, elle avait, elle l'avait pas, comme ça ils avaient l'usage. Aujourd'hui, je sais pas exactement que ça implique en fait. De mettre cette mita dans sur la place publique. On fait aujourd'hui des speedim pour les femmes, bien évidemment, quoi, ça peut durer parfois même pendant, pendant une heure. et... D'accord Je ne sais pas exactement quand ça s'est annulé ou comment définir exactement les choses. Dans la Mishnah, c'est écrit comme ça. Nashim Bemoed, maintenant, on va s'intéresser de maintenant jusqu'à la fin de la Maseret, mais pour la prochaine Mishnah aussi, des usages pendant la Levaya, pendant l'horizon funèbre. Alors il y avait. C'est assez original, ça ressemble plus, je ne sais pas si vous avez vu, des, des, des enterrements très orientaux avec des gens farades très typés, c'est tellement fréquent à notre époque, mais il y a les, chez les arabes ça existe encore, j'ai déjà eu des échos, il faudrait voir peut-être chez les Thémanimes, ça doit s'en exister aussi, parce que ça, des femmes qui pleurent en chœur, tous ensemble, et chacune une, une qui va pousser un cri, un peu comme les youyou qu'on fait là, les la même chose mais on pleure, a oui, y'a oui, les autres, tout le monde qui se met, une qui commence et elle va dire son nom. Et tout le monde va répéter après. Chacun, il y a plusieurs niveaux. Il y a des choses qui s'appellent me il y a des choses qui vont s'appeler métaprot, il y a des choses qui vont s'appeler notes. On va tous les voir dans la prochaine Mishnah en tout cas. Il y a différents niveaux. Il y a un premier niveau où elles vont pleurer tous ensemble. Il y en a une qui va commencer et tout le monde qui répète. On va dire et vont, je sais pas, moi, rivka, et tout le monde va dire rifka, rifka. Ça c'est à elles vont donc euh, prononcer des, des. pleurer tous ensemble. Mais à notre nation, Ania, elle les stimule à ce qu'elles lui répondent. Donc Nashim bah Moed mais un autre maintenant, quand c'est le monde l'enterrement. et qu'on est pendant la moed, ben les femmes, elles auront le droit de faire cet usage, de te mettre un qu autre canine qui va se mettre à, à pousser le premier. le premier cri de, de, de, de pleurs, quoi, et que tout le monde va lui répondre. Avalon ah ben, métaprote, mais elle ne pas se mettre à être métaprote. c'est qu'elle se mette à taper des mains. Genre quelqu'un qui pleure. D'accord, ouais, c'est ça le métaprote. Ça, elles n'ont pas le droit de le faire. Sur ça, bien, Rabi nous dit Rabbi Omer, la les femmes qui sont proches, qui sont juste devant le corps, elles, sur la première ligne, elles ont le droit de le faire. Elles ont le droit, on va leur, on leur permettre de mettre à c'est comme ça qu'ils exprimaient le tsar, qu'ils exprimaient leur, leur peine, leur douleur. Ouais, c'est des choses qu'on voit plus du tout à notre époque, je pense, à mon avis. Euh, ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu de. Euh, j'ai déjà, déjà des souvenirs, plutôt, quand j'étais plus jeune, que j'ai déjà vu des. des des, des réactions un peu bizarres dans les vaillotes, enfin des, des trucs beaucoup plus typés, mais en tout cas, exprimer les... c'est une question plus philosophique en général quoi, pourquoi quand on a mal on dit « aïe » et pourquoi on ne dirait pas « gouille » Ouais, c'est des conventions qui ont été adoptées parce qu'on a vu qu'on a fait ça, alors c'est pas naturel de crier « aïe » spécialement, et on, je suis sûr qu'en russe ils doivent crier un autre mot quoi, enfin la même, selon le même principe la manière d'exprimer leur peine, il était donc de passer avec ce inouï et ce c'est très antique, hein. c'est dans le Navi, on va voir dans la prochaine Mishnah, que c'était à l'époque de Névim, ça se passait comme ça. C'est sûr que nos ancêtres, ils vivaient dans le Moyen-Orient, ils étaient bien, bien, bien, ils avaient bien la, la, la, toute la culture euh, orientale, en fait, où ils, ils expriment ça beaucoup plus fortement, et, et voilà, en tout cas. Donc pour récapituler la Mishnah, concrètement, elles ont le droit de faire ces pleurs qui s'appellent des néanotes, mais elles n'ont pas le droit de se mettre à taper des mains. Et Rabbi les est permet celles qui sont sur la première ligne, en premier rangée, elles, elles ont le droit de taper des mains de manière pour tsar, pour éveiller le pleur. D'accord Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha avec Bezrat Hashem demain, un Sium, Et la fin de la Mishnah qui va se finir avec quelque chose un peu plus joyeux, Bezrat Hashem. Kol, tuv, c'est là.